je, avant le monde tu existais Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, Au-dessus des merveilles que ce monde accorde C'est ça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 ton serviteur médite tes statuts, tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Amen. Et ma bouche proclame tes merveilles accomplies, et ma bouche exalte ta bonté au sauveur, au oh, Jésus. Jésus mon roi à jamais. Ô oh Jésus, Jésus mon roi, je te donne ma vie, ô oh Jésus, merci Seigneur, aimez ma garde, ta puissance au oh Seigneur, et mes yeux, ta grandeur mon Dieu. Jésus. Oh Jésus mon roi, n'a jamais, oh Jésus Jésus mon roi, je te donne ma vie, oh Jésus Que tu sois béni notre Père et notre Dieu Que tu sois honoré et glorifié encore en ce jour, mon mon Père Saint, oh Dieu Parce que c'est vraiment une grâce de pouvoir avoir un tel jour, mon sauveur. C'est aussi les jours que tu as fait pour nous les jours où nous pouvons nous retrouver, Père dans ces lieux et ceux qui sont aussi en connexion dans ces différents endroits, Pâtre Tubisson, pour que nous puissions élever encore nos voix vers ton trône de grâce, mon roi, pour te célébrer, pour te offrir, Seigneur. Tes bienfaits sont en grand nombre, mon bien-aimé Père, tu le manifestes à chaque fois pour chacun de nous en, en tant que ton peuple à toi, que toi tu t'es acquis toi-même, mon bien-aimé Père, sans Dieu. Nous sommes réellement ta propriété, mon Seigneur, et, et nous t'appartenons avec reconnaissance aussi, mon bien Père, au Dieu. C'est pourquoi te dis encore merci encore pour le souffle de vie encore en ce jour, mon Soba. Merci vraiment de ce que nous pouvons être parmi les vivants, comme l'Écriture le dit. Les vivants, ce sont ceux-là qui te louent aussi, mon bien-aimé Père. Nous sommes de ceux-là qui t'ont chanté qui te chanteront encore de tout notre cœur, mon bébé de mes pâtes, puissant, pour ton amour à notre endroit, que tu as vraiment manifesté, Seigneur. En répandant ta grâce, mon bébé de mes pâtes, puissant, Dieu en manifestant aussi ta miséricorde à notre endroit. Amen. Tu es vraiment le seul véritable et vrai Dieu. Sois béni encore en ce jour, mon bébé de mes pâtes, puissant, Dieu, et sois exalté, mon bébé de mes pâtes, puissant, mon sauveur. Quand je contemple les cieux ou bras de tes mains, Seigneur, Qu'est-ce que c'est que vraiment l'homme, maître béni Tu es le Dieu de Dieu, mon béni, mon pas Le Seigneur, le Seigneur, mon roi. Tu es au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, mon Seigneur. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour le souffle de vie, Père. Merci réellement pour ce temps qui nous a permis de pouvoir chanter pour ta gloire, ô notre Dieu, Seigneur. Là où nous avons mal chanté, pardonne-nous, Père. Mais de notre cœur que nous voulons vraiment chanter ton nom à toi. Célébrer ce que toi tu es, mon béni, mon pas sans, parce que tu es l'unique, mon sauveur. Merci pour chaque cantique qui été chantée, Père. Merci aussi. Pour le psaume mon de Merci pour ton amour encore ce matin. D'avoir gardé aussi nos frères et sœurs loin comme des prêts pour que nous puissions aussi nous rassembler en cet endroit. Oui, Père, tu gardes ton peuple sur le chemin et nous sommes heureux de voir nous retrouver encore ensemble ici en cet endroit pour chanter ta gloire et te glorifier. Car nous t'avons ainsi prié, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit glorifié et exalté aussi pour tout ce qu'il fait. Vous pouvez vous asseoir. Pour tout ce qu'il fait pour nous, nous nous réjouissons toujours de ces privilèges que nous avons quand nous pouvons aussi nous retrouver avec eux, tous nos frères et soeurs aussi, et tant ceux qui sont ici et ceux qui sont aussi en connexion dans différents endroits. Nous prions que notre Dieu nous aide parce que c'est aussi un, les désirs profonds, le soupir de tout un chacun de nos bien-aimés qui voudraient que nous puissions avoir cette grâce de pouvoir quand même se retrouver aussi. Comme au jour d'autrefois Où nous avions cette possibilité De pouvoir louer notre Dieu Et chanter pour la gloire de son Seigneur se rassemblé surtout aussi Pour entendre aussi notre Dieu Nous parler, nous éclairer sur ce chemin Dans lequel nous nous trouvons Afin que nous puissions Apprendre comment marcher avec lui Et surtout aussi Comment aussi le, le servir Que le Seigneur bénisse richement Chacun de vous Qu'il vous donne effectivement aussi ce que votre cœur désire, qu'il pourvoie aussi à, à tous vos besoins. Il connaît le besoin de tout un chacun, mais aussi nous le prions pour que vous soyez consolés de ce qu'il agisse effectivement aussi dans, dans votre vie et pour que aussi votre foi soit aussi fortifiée, de ce que vous puissiez le voir aussi en action dans tous les domaines de, de votre vie. Nous, nous le remercions de tout notre cœur de ce qui nous a donné quelque chose qui nous permet de pouvoir nous accrocher, Et parce que sans cela, il nous est difficile de pouvoir réellement aussi avancer. C'est cela que le Seigneur nous a accordé la grâce d'avoir ce don de la foi pour que réellement, que dans toutes les circonstances, peu importe, les choses effectivement qui peuvent nous arriver, nous ne puissions pas perdre courage, parce que nous l'entendons aussi que la foi est un don qui vient de Dieu, et cette foi vient aussi de ce qu'on entend, ce qu'on attend vient de la parole de Christ, notre Seigneur. Et aussi que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et il nous dit encore plus loin que pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et plus loin encore dit, mais c'est par la foi que nous reconnaissons que les cieux de la terre ont été créés donc par la parole de Dieu. En sorte que ce que nous voyons n'a pas été fait par les choses visibles, mais par les choses invisibles. Ça nous fortifie, mon frère et ma soeur. Même si je ne vois pas encore la chose, j'ai confiance que le Seigneur, notre Dieu, qui nous conduit effectivement, il agira certainement et il pouvoira davantage pour... Et c'est pour ça que plus loin, il dit aussi que, et mon juste à moi vivra toujours par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Et, et nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous sommes de ceux-là qui ont la foi, qui restent aussi attachés ici à la parole de Dieu. Parce que nous savons que nous avons cette assurance que c'est Dieu nous a fait aussi la promesse. Et quand il fait une promesse, effectivement, il et, et s'accroche à, à cette promesse et il l'accomplit aussi. C'est ainsi que nous aussi, comme nous sommes appelés aussi la postérité d'Abraham, nous, nous avons reçu de la part de notre Dieu aussi cette grâce et privilège de pouvoir davantage croire en lui, peu importe même les circonstances, peu importe les situations, effectivement, il y a quelque chose qui nous accroche davantage en lui, parce que nous avons confiance en lui. Comme la Bible dit qu'il y a une pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. Nous aussi, nous devons avoir effectivement au-dedans de nous cela, effectivement. Parce que, car sans la foi, il est absolument impossible d'être agréable à Dieu. C'est bien de pouvoir écouter, mais s'il n'y a pas la foi, nous, nous, nous l'avons entendu avec vous en lisant les saintes des Écritures. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu et c'est que tu fais bien. Mais tu dois savoir que les démons le croient aussi et ils tremblent. Et comme nous l'avons dit aussi, il faut que votre foi soit différente de celle des démons. Puisque les démons, malgré qu'ils savent qu'il y a un seul Dieu, ils sont perdus. Mais, mais toi, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. C'est ce que nous devons toujours bien comprendre, effectivement. Nous ne devons pas avoir nos propres calculs, mais surtout observer les choses de la manière dont c'est lui qui sauve, c'est qui guérit. Parce qu'en fait, quand lui, ce n'est pas moi qui sauve, Si lui il sauve, il a des conditions. Si c'est lui qui guérit, il a des conditions. Donc je ne peux pas venir avec mes conditions, mais je viens simplement sous ces conditions pour obtenir, effectivement, être sûr et certain que j'obtiendrai. C'est pour ça que quelque part, dans le livre de 1 Jean, je pense, chapitre 5, il dit, mais, il, dit, mais, il dit, mais si nous demandons quelque chose selon à Dieu, selon sa volonté, ça c'est l'assurance que les saintes écriture nous disent, selon sa volonté, croyant que, et si nous savons qu volonté, c est, c est que nous sommes sûrs et certains que Dieu nous écoute, et si nous sommes sûrs et certains que Dieu nous écoute, parce nous a demandé sa volonté, de votre sûr et certain que ce que nous lui avons demandé, vous vous souvenez Parce que nous lui avons demandé d'abord l'assurance que nous le possédons déjà. Même si je ne vois pas cela se manifester, mais l'assurance et la certitude, c'est que je possède la chose. Vous vous souvenez, je pense que je vous ai... Je crois que nous en avons parlé ici, c'était pas moi, hein? c'était le frère Branham. Vous vous souvenez et, et, il avait donné un témoignage effectivement c'était un frère qui, euh, je ne sais pas si c'était un frère mais quelqu'un qui était venu dans la ligne de prière c'était un aveugle et, et il a prié pour cet aveugle et il lui a dit tu es guéri mais l'aveugle sort de la ligne de prière il est toujours en tête à il fait l'effort, mais il est toujours aveugle mais il vient vers le frère et dit mais frère mais tu, tu as dit que tu as prié pour moi mais je ne vois pas c'est ça le problème. Alors, il lui dit, mais je priais pour toi. Continue à pouvoir proclamer ta guérison. Amen. Ah oui. Et il était simple de, de son cœur. Il a il dit, ah bon, oui, parce que je priais pour toi, tu es guéri. Donc, continue à proclamer la guérison. Même si tu ne vois pas, proclame ta guérison. Et il n'a pas commencé à réfléchir comme nous, comme moi, les gens vont passer devant. moi. Non, il est parti. Édition spéciale. OK. Je vois. Okay, okay, okay, okay, okay. <rire> il vendait des journaux. Édition spéciale. Je vois. Amen. Dieu aime les gens avec une Amen. foi tellement simple. Amen. Il criait édition spéciale, je vois, mais il ne voyait pas. Amen. Il ne s'est pas arrêté, il continue encore. Parce que le pasteur le prédicateur, il lui dit, mais tu crois, tu es déjà guéri. Et puis il lui dit, oui, mais je suis guéri. C'est la foi qui fait quelque chose en vous. C'est la vérité, frère et soeur, dans Amen. tout le domaine, c'est toujours la foi. Amen. Ah, c'est merveilleux, frère et soeur. Et vous connaissez, en partant, les gens commencent à le regarder, Et puis un jour, il arrive donc chez le barbier, donc le coiffeur. Tout à fait, avec cette assurance qu'il avait, pourtant il était toujours aveugle. Alors les barbiers, les gars qui se moquent de lui en disant, mais j'ai entendu que le pasteur-là, il a prié pour toi. En fait, en parlant de ça, il se moquait bien de lui. Euh, je croyais qu'il a prié pour toi, donc tout se ce... va Et lui, il ne s'est pas laissé faire. Il dit, oui, il a prié pour moi, et, et je suis guéri, et je vois. Et vous savez ce qui s'est passé, ses yeux se sont ouverts. Mais en fait, ce que nous devons savoir, c'est qu'il n'était pas guéri les jours-là chez les barbiers. Depuis le moment où on a prié en lui. La foi que vous, vous accrochez à la chose fera effectivement que la chose se manifeste. Parce que nous devons savoir une chose, mon frère et ma soeur. Nous le disons, et puis vous savez où est ce qui En fait, nous ne sommes pas devenus des chrétiens. Gloire à Dieu. Vous croyez, non? Nous avons toujours été. Parce qu'on nous a dit qu'en lui, c'était avant la fondation du monde. Donc maintenant, cela était toujours en nous, mais il a fallu qu'un jour, que cela puisse se manifester. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. La Bible dit que nous avons tout pleinement en lui. Vous connaissez l'écriture, non? Donc, avec lui. Possédons toutes choses. Mais c'est pendant que nous voyons qu'effectivement, que c'est comme si nous ne possédons rien. Or, vous savez que quand, quand Dieu dit dans les scènes d'écriture, comme nous l'avons entendu, il dit que quand, à la voix d'un archange, quand la trompette de Dieu sonnera, Dieu, Dieu lui-même, Seigneur lui-même, pas notre sonnera, pas lui-même, lui-même, descendra des cieux. Il va descendre. Il dit que euh, ceux qui sont donc endormis en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants qui sont restés, donc, nous serons donc euh, bien sûr. C'est ce que nous me rappelle que nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Dieu est toujours vrai. Hein? Ça veut dire qu'effectivement, que nous devons être sûrs et certains que. <rire> Ces dons des créatures parlent qu'effectivement, qu ils ressusciteront, qu'ils seront changés, en fait, ils existent. Ça veut dire que nous ne sommes pas entrés dans ce qu'on appelle une chose historique, mais, mais c'est une réalité dans laquelle, déjà, nous sommes dans la chose. Et comme nous disons que nous ne sommes pas devenus, mais nous avons toujours été, mais maintenant que Dieu a manifesté, c'est pour ça que si vous me regardez, vous êtes toujours incrédule en écoutant la parole de Dieu. En fait, les choses de Dieu ne sont pas pour vous. Et puis, il faut bien que vous compreniez une chose qui est très importante. Parce que dit, dis, et ça c'est la nature de notre Père aussi. Et je l'aime beaucoup aussi dans tout ce domaine-là. Il a, il a cette façon d'être qui est tout à fait extraordinaire. Parce que quand on n'est pas spirituel, on ne peut pas le comprendre. D'un côté, il est tellement doux. Il aime tellement, comme on l'a vu effectivement, de l'autre côté, il prend un fouet. On se pose la question, on dit, mais les le seigneurs, ils frappent les gens. Parce que si on conçoit les choses d'une manière assez logique, on ne sait pas comprendre les choses du Seigneur. Et c'est cela que nous pouvons comprendre d'une manière tout à fait particulière. C'est que sa façon d'être est tout à fait différente dans notre conception. Oui, c'est cela que nous devons réaliser que... Il faut la grâce de Dieu pour pouvoir connaître celui que nous servons et que nous marchons avec lui. Mm -hmm. C'est cela parce que si nous ne comprenons pas, si nous n'arrivons pas à pouvoir les saisir, effectivement, nous aurons beaucoup de difficultés. C'est pour ça que nous remarquons, en réalité, le jour, là, pour que nous puissions comprendre pourquoi est-ce qu'il dit cela ainsi les jours où il a dit, euh, « C'est lui qui mange ma chaîne, il ne boit mon sang. » Vous vous souvenez Ils sont tous partis, en grande majorité. Et puis, ceux qui sont restés. Et ça, j'ai toujours dit, il est quand même extraordinaire. C'est la nature de Dieu, en fait. Il ne peut pas te supplier. Parfois, vous pensez que vous avez peut-être euh, cette essence que vous vous donnez, que je suis important. Vous n'êtes pas important. Nous sommes des ramassis, frère. Des déchets. Donc, toi, qu est -ce qui es-tu qui es -tu? Parce que parfois, tu t'assieds là, tu te donnes des airs pour pouvoir ta soeur. Mais qui es-tu, en fait Dis-moi, quelle est ta valeur D'abord, D'où viens-tu Nous avons tous été ramassis dans le saleté, dans les déchets. Et aujourd'hui, tu t'assieds, tu te donnes des airs, quand tu regardes la... Moi, je suis, moi, je suis. Mais en fait, on n'est rien dit tout. C'est pour ça qu'on nous dit que c'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés. Amen. Ce n'est pas par les œuvres. Pour que quelqu'un se glorifie, c'est écrit. Amen. Mais c'est vraiment par la grâce, la miséricorde, Amen. la pitié de Dieu. Amen. Que Dieu m'a ramassé, moi, dans les déchets, dans les saletés. Vous même, les gens ne voulaient même pas passer ce côté-là, mais, mais lui, il est venu me ramasser. Amen. Donc, je voudrais que nous comprenions que votre attitude, votre façon, même si vous ne voulez pas venir parce que je sens que ça m'a blessé, je ne vais pas venir. On ne va pas te supplier. Enfin, moi, je ne vais pas vous supplier. C'est pour qu'on comprenne effectivement, parce qu'en certains moments, parfois, on sait, se... nous allons lire l'Écriture. On, tel... on se voit tellement si important que si moi, je ne suis pas là, alors Dieu ne va rien faire. Non, Dieu n'a pas besoin ni de toi, ni de moi. Vous vous souvenez de la scène écritures, Dieu n'a confiance que, par moi. Non, non, non, qu'en lui-même. Parce qu'il a confiance qu'en sa parole. Il ne veillera pas sur moi. Non, il veillera sur sa parole. Amen. Amen. <rire> Dieu n'a confiance qu'en lui-même. Donc moi, si je veux maintenant que Dieu veille sur moi, je me fais petit. Amen. Je dois me faire petit. Les soublier que les que la parole coule à moi. Quand les raccoules du Seigneur, maintenant tu veilles. Tu veilles sur qui Sur ce qui est en moi c'est à toi ce qui y a en moi, c'est pas à moi. Est-ce que vous comprenez Donc ce qui est a en moi, c'est pas à moi, c'est à lui. Donc lui il veille sur ce qui est à lui. Alors si ce qui est à lui est à moi, alors Dieu veille sur moi. Voilà pourquoi mon frère et ma soeur que Dieu nous dit effectivement, mais, mais efforcez-vous. bien, C'est dans dans les livres de, de 2 Pierre au chapitre 2. Vous vous souvenez c'est important que nous comprenions cela. Deux pierres, regardez très bien. Deux pierres, chapitre, chapitre 1, je pense que c'est cela. Oui, dans deux pierres. c'est deux pierres au chapitre 1, il nous dit une chose. Ah, ah deux pierres, deux pierres, je pense que c'est cela aussi. Deux pierres, oui, deux pierres, deux pierres, deux pierres, deux pierres. Deux pierres au chapitre 1, <coughs> il nous dit une chose, et c'est cela. Et d'abord, verset 1, il dit... Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi, cette foi, vous savez, non Du même prix que la nôtre. Donc, euh, qui ont reçu la foi, le même prix qui a le même prix que la nôtre. Donc, vous comprenez bien que la foi qu'ils avaient, ce n'était pas une simulation ou une imagination, non. Et, et, et cela les a tellement amenés à un point tel que ils puissent dire, c'est pour ça que ça nous conduit aussi dans cette même voie, qu'ils puissent <rire> dire que ce que nos mains ont touché. Frère, sœur, ça doit être aussi un témoignage aussi un cri en fait qui retentit en toi, que ce que moi aussi j'ai eu à pouvoir toucher, ce que aussi mes yeux ont pu arriver à pouvoir voir, bien sûr. C'est cela qui ferait aussi la force de ta foi dans la marche avec ses yeux. Mais c'est sûr et certain. Mais, mais c'est vrai, frère. Comment pouvez-vous vous accrocher à quelqu'un que vous ne connaissez pas C'est pas possible. Vous le croyez Mais C'est écrit c'est écrit dans Romains au chapitre 10. Comment croiront-ils en ah, si ceux qui n'ont pas entendu parler bah, C'est vrai. Donc on doit quand même le connaître. C'est ce qu'ils ont dit, donc. Et ce qui était. Nous pouvons les lire rapidement et puis nous revenons non, non, non, dans un Jean, on peut me dire, oui, mais frère quand même, regardez bien, dans un Jean, chapitre, non, un Jean même, il dit, ce qui était, un Jean, un épitre de Jean, enfin, chapitre 1, verset, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu. Donc si nous avons entendu, et puis il dit, finalement même, ce que nous avons vu de nos yeux ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. C'est ce que Philippe aussi a rendu comme témoignage quand Nathanaël lui a dit, il a désarçonné, il dit, mais peut-il venir quelque chose de bien de Nazareth Et puis il dit, viens toi-même et vois, parce qu'il a dit que nous avons trouvé. Ah ben oui, toi est ce que tu as trouvé. Est-ce que toi aussi, tu as eu l'occasion de pouvoir le voir et aussi le toucher à vous dire, mais frère, ce n'est pas possible quand même. <rire> bien sûr que oui, mon frère et ma sœur. <rire> Pour que tu sois quand même à lui, l'Écriture nous fait savoir que tu dois quand même entendre ton nom. Vous pensez que c'est historique ou bien, c'est mythologie Non, c'est une réalité. Il a dit bien, mes brebis entendent ma voix. Donc, okay. ils doivent entendre. Je prendrais notre frère Christian ici. Je l'amènerais peut-être, disons, dans le, dans le magasin ici, ou magasin où je ne sais pas, moi, chez l'épicier là-bas, et, et, et parmi tant d'autres acheteurs qui sont venus, il commence à pouvoir parler. Donc il parle et Est-ce que l'épicier va dire que j'entends la voix de Christian Il faut être sûr de ce que vous dites quand même. Hein? Est-ce que Christian, l'épicier va dire, mais j'entends la voix de Christian Non. Pourquoi d'abord, un, il ne connaît pas Christian parce que pour reconnaître la voix de Christian, il faut l'avoir connue. Avoir la parlé avec Christian. Quand, on a, quand les gens sont en train de parler, ils disent, oh, mais Christian, Christian mais pourquoi !» pourquoi Mais j'ai entendu sa voix. Donc, je connais la voix de Christian parce que je connais Christian, je parlais avec Christian. Est-ce que vous saisissez c'est bien écrit, regardez très bien, frère. Nous, nous revenons à, vite, vite, rapidement, à, à Jean, non, non, je pense que c'est Jean chapitre 10, l'Évangile, l'Évangile de Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, et nous disent cela, voilà, voilà. Regardez bien. Regardez euh, bien. En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, c'est lui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais c'est lui qui entre par la porte de, et, les, et les bergers des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom le brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit donc dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis. Il marche devant elle et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Et Jésus leur parla ainsi, évidemment, pas de parabole, mais ils ne comprit pas. Et Jésus leur dit en vérité, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte. Euh... Pardon, je je suis la porte des brebis, et, et tous ceux qui sont venus avant moi sont les voleurs et, et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutez, je suis donc la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, et il entre, et il entrera et sortira, il trouvera donc de pâturage. Le voleur vient, ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient cette vie en abondance. Elle je suis le bon berger, les bons bergers donnent sa vie pour ce brebis. Mais le mercenaire ici, qui n'est pas le berger et qui n'appartient pas à les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend donc la fuite. Et le loup le ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine de brebis. Je suis le bon berger et je connais mes brebis et elles... Voilà. C'est tout à fait... Clair et précis, en fait, que ceux qui sont à moi me connaissent. Donc moi je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Donc ils entendent donc la voix. Donc nous comprenons, et c'est cela que nous lisons dans le livre de, de, de Pierre ici, 2 Pierre au chapitre 1, ah, ici, il nous dit, Simon Pierre, donc serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Vous souvenez, je pense que, et c'est quand il parle effectivement une fois de même prix que la nôtre, effectivement, il témoigne effectivement de la grâce que le Seigneur avait accordée aussi aux autres pour qu'ils puissent aussi avoir aussi reçu aussi ce que les apôtres ont reçu sur la même base. Et ça, ça nous rappelle dans un, un, un, un, un Acte au chapitre 15. Il nous dit une chose. Je reviens ici de deuxième pied, Acte au chapitre 15, je pense que c'est cela. Nous pouvons juste trouver cela. Acte au chapitre 15. Et voilà. C'est cela, oui. Acte au chapitre 15. Et, et voici donc, je pense que c'est cela. <coughs> voilà. Et voici donc, et voilà, c'est cela. Voilà. Verset, verset, verset 6. Il dit, les apôtres les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant donc engagée. Pierre s'éleva et leur dit, vous vous souvenez de cela Parce qu'on voulait imposer aux, aux, aux païens de pouvoir être circoncis selon la loi de Moïse par les pharisiens. Vous vous souvenez de cela alors, maintenant le verset se dit, mais une grande discussion s'étant donc engagée, Pierre s'éleva et leur dit, « Hommes frères, vous savez que de, le, de longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, le païen entende la parole de l'évangile et qu'il croit. Et Dieu qui connaît le cœur leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme en nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. » Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un jour que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ que nous croyons être sauvés de la même manière que eux. Amen. Donc vous comprenez qu'effectivement, que quand il leur parle, effectivement, ici dans deux pierres, montrant qu'effectivement, qu'ils ont eu la même foi en partage, effectivement, donc eux, ils étaient sûrs et certains qu'ils étaient sauvés. Parce qu'il y eu cette foi véritable, effectivement. Mais maintenant, en parlant aux autres, effectivement, comme aux Romains ici, effectivement, ceux qui étaient donc à Rome, et qui ont eu à pouvoir recevoir, qu'ils ont reçu quoi Parce que... <coughs> Cela le ramène aussi à être sur la même base, effectivement, que, que les apôtres. Comme surtout, nous le lisons dans 2 Ephésiens, chapitre 2, effectivement, à partir du verset 18, il dit que nous avons été, vous vous souvenez, édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ le Seigneur est la pierre anglaise. Et Nous avons dit, effectivement, que nous ne pouvons pas être, les apôtres ne peuvent pas être notre fondement. Non, nous sommes édifiés sur le même fondement, qu'ils ils étaient effectivement, à savoir donc, comme nous l'entendons, effectivement, la même foi. Eh oui, regardez très bien et comment cela s'est fait. Parce que ici, il nous fait donc part effectivement dans, dans cela aussi dans, dans l'écriture. Il dit, une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu, dans, dans, dans deux pierres, la justice de notre Dieu, de notre Dieu et du Seigneur Jésus, du Sauveur Jésus-Christ. Il dit, que la grâce et la paix vous soient donc multipliées. Par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Ah, que Dieu soit béni. Et puis il continue en disant Je crois que c'est dans, dans la même version que nous avons ici avec vous. cela. Euh, oui, je, je reviens dans la même version ici que nous lisons ensemble. Deux Pierre. Je, je, je prends la version que vous avez aussi là. Parce que nous pouvons. Et voilà. Le verset 3, donc, nous y sommes, il dit « Comme donc sa divine puissance ». Vous savez, quand nous lisons dans les scènes Écritures, nous vivons que pour cela. C'est-à-dire que notre intérieur, notre esprit, notre âme doit être beaucoup plus attentive. Parce que, à ce que nous lisons, ce que nous entendons ici, parce que la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent. La bouche de Dieu, en fait, c'est cela parce qu'il a dit ma, ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Donc, tout un chacun de nous doit comprendre que quand nous nous mettons à pouvoir lire notre cœur, notre âme, notre pensée, c'est comme cela que Dieu peut te transformer. Parce que la parole de Dieu pénètre dans l'âme Et maintenant elle fait son travail c'est Et délivre tous les démons hein, De la cigarette De ceci bien sûr que oui Parce que et la parole de Dieu a le pouvoir de transformer Quand on la reçoit Elle va faire son travail Dans l'intérieur Donc c'est à dire que pendant ce temps ici Que nous lisons notre attention est attirée là-dedans Il dit comme sa divine puissance Vous suivez nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a donc appelé par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent, de sa part, le plus grande, le plus précieuses promesse, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature, c'est-à-dire que vous devenez de Dieu. Et ce n'est pas une histoire que nous sommes en train de pouvoir raconter pour endormir les enfants ou pour leur faire plaisir. Non, Dieu n'est pas là, C'est pas un grand-père, c'est toujours un notre-père. Il n'est pas grand-père Dieu, il est toujours Dieu notre-père. Donc, effectivement, que nous devons comprendre que quand il nous disent cela, eh bien, les choses sont vraiment sérieuses. C'est-à-dire qu'enfin que par elle, effectivement, comme nous l'entendons, sinon, on dit mais, mais c'est oui, oui, donc, euh, nous assurons, de sa part, le plus grand des promesses, c'est que, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature, donc, divine. En fouillant donc la corruption qui existe dans le monde par la convoitise à cause de cela même. Vous entendez cela « Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, à la, la vertu. <rire> » quand cela, effectivement, nous est donc donné cette possibilité, surtout de réaliser euh, que notre Dieu nous a donné ce dons de pouvoir avoir la foi et que nous comprenions qu'effectivement, que, si nous l'avons, c'est pour que, réellement que nous puissions atteindre le but pour lequel Dieu nous a donc. Ça veut dire que nous réalisons que nous possédons quand même toutes choses. Et nous disons tout à l'heure, effectivement, c'est comme si nous possédions absolument rien. Et là, nous entendons qu'effectivement, que Dieu nous a donné en fait les choses qui doivent nous amener à pouvoir aussi manifester cette nature véritable de Dieu dans l'homme, en fait. C'est-à-dire que l'homme tel que nous sommes, effectivement, nous devenons aussi. De dieu Amen. Mmh. et comment est ce que est possible que l'homme devienne dieu c'est pas possible parce que quand nous nous regardons c'est pas possible mais si mais parce que dieu est devenu l'homme okay. okay. c'est la voie utilisée Amen. pour que je sois sûr et certain que ce qu'il dit c'est vrai parce que dieu est devenu homme Puisque Dieu est devenu l'homme, donc l'homme doit devenir Dieu aussi. Donc là, là il n'y a même pas l'ombre d'un doute. Quand il parle effectivement qu'en fait que par elle, bien sûr, mais par les moyens par lesquels Dieu est devenu homme, je peux aussi devenir aussi Dieu. Voilà pourquoi dis, mais à tous ceux qui l'ont reçu. qu'il a dit, il dit, quand il est venu dans Jean, chapitre 6, verset 40, quand il dit, il dit, il dit, il dit mais, il dit, mais, quelque part, oui, il dit, mais, dit, je vous ai enseigné ce que le Père m'a enseigné. Okay. Moi, je ne suis pas comme vous, moi, je crois ce qu'il m'a dit. Est-ce que vous comprenez Oui. Je ne fais que ce qu'il me montre le pouvoir-faire. Ça, c'est quand à ce ministère de Fils de l'Homme, en tant que... En fait, il, il nous a montré qu'effectivement, quand on parle, effectivement, qu'il a racheté l'homme, mais c'est vrai, c'est ça, c'est vrai, c'est pour le positionner effectivement dans sa condition dans laquelle, sans l'ombre d'un doute, frère, sœur, que Dieu nous aide, je ne sais pas, mais, c'est peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'élimits, je ne pas, mais, mais c'est lui qui est un élu de Dieu, il y a quelque chose qui pèse dans son cœur, qui comprenne, écoutez d'abord, s'il vous plaît, c'est lui qui est de Dieu, frères et sœurs, vous savez, à un certain moment, il y a un voile, mais les voiles se lèvent, Qu'est-ce qui se passe en fait En réalité, frères et sœurs, nous avons plus que nous pouvons imaginer en fait. Mais qu'avons-nous donc de plus que nous pouvons imaginer Parce qu'en fait, quand nous écoutons l'évangile, et quand l'évangile nous est donc apporté effectivement, nous n'arrivons pas à pouvoir... C'est pour ça que chaque fois que cet homme de Dieu, il prêche, il prêche et puis il va et nous dit... Je vous dis un mystère. Il avait la connaissance de ces mystères. Il dit, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Et ça, tu ne le savais pas. Mais en fait, lui, il savait. Parce que quand Dieu, il, il savait, Paul savait qu'il était un élu de Dieu, qu'il était choisi par Dieu, et il savait effectivement que Dieu travaillait en lui. Parce que quand tu crois ce que Dieu a fait pour toi, c'est que toi tu es pour lui. Tu as confiance en lui, tu donnes la possibilité de voir s'approcher davantage de toi et travailler maintenant pour que tu puisses avoir la connaissance juste des choses de Dieu. C'est pour ça qu'on parle de la révélation. Oui. Tu ne peux pas avoir la révélation si effectivement que tu n'es pas non plus aussi, tu n'as pas été aussi dans la pensée de Dieu évidemment aussi, que tu n'étais pas intéressé. Vous direz, mais frère, comment est-ce possible? Oui, frère, toujours les Saintes Écritures. Vous vous souvenez Matthieu, chapitre 13? Le semeur est sorti pour semer. Ça, c'est notre maître, non? La parabole, il est sorti pour semer, il a semé. Une semence est tombée, la bataille est tombée, elle passée. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé encore par après? Lorsqu'il a fini la parabole, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont partis. Ils ne se sont pas intéressés. Mais les disciples qui étaient à dire, mais Rabbi, Rabbi, Rabbi, maître! Mais dis-nous la signification de cette parabole. Il se tourne le regard et dit, <rire> à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume, mais pas à eux. Donc c'est dit que votre attitude à vous, votre comportement à vous, démontre que Dieu ne peut pas aller plus loin. Vous le freinez vous-même. Mais quand vous voulez que Dieu pénètre davantage, vous parlez davantage, mais vous lui montrez que je suis intéressé. Je veux savoir cela. C'est ça, les idées. Mais à vous, vous, vous. c'est pour ça qu'il vous donner ça. Donc, c'est important que nous comprenions comment la réaction, ce que ça produit, parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur, comme on dit, la profondeur. Appelle la profondeur. Vous n'aurez jamais eu soif de l'eau si l'eau n'existait pas. Ok, ok, Ok. okay, okay. C'est pour ça que quelqu'un qui dit, un frère, il sait, qui soupire, Seigneur, je vais le baptême, de cet esprit. En fait, il le baptême, c'est pour lui. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Il le veut parce qu'à l'intérieur, okay. okay. la chose attire, mais il me faut, il me faut Amen. pour que Amen. je sois complet. Oui, Amen. tu ne peux pas rester tranquille. Amen. Il ne te laissera pas tranquille. Amen. Il va frapper jusqu'à ce que, comme Jacob, comme Jacob, avec les doigts d'aîné, monsieur, il est né pour ça. Amen les aïeux, pour sur le disait rien du tout. Pourquoi vous combattez Qu'est-ce qui vous intéresse dans les choses qui concernent Dieu Parce qu'il faut faire attention, il faut vous poser la question. Qu Qu'est-ce qu que vous cherchez en Dieu Qu'est-ce que vous cherchez en fait Juste les salut, parce que je ne vais pas aller en enfer. La Bible dit que... <rire> il est Timothée, mon enfant, j'étais toujours bon devant Dieu, devant la prêche la parole. insiste. Pourquoi Car il viendra un temps... Où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Ils vont avoir la démarchaison dans ton genre. C'est pour ça que je dis, mais qu'est-ce que vous cherchez Des grandes citations, de ceci, de cela, de ceci, de... Qu'allez-vous faire avec tout ça Il faut que vous sachiez quel est le but pour lequel moi je m'accroche à Dieu. Pourquoi je vais à un endroit comme celui-ci, effectivement Je vais quoi Qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que je désire C'est à ce moment-là que vous comprendrez qu'effectivement, frère, vous, vous pouvez remarquer que <rire> la disposition dans laquelle on peut se trouver, dans une réunion, vous pouvez mettre, baptiser du Saint-Esprit là sur place Ça même, qu'on puisse faire, même pas qu'on puisse prier, mais là où vous êtes assis, ça travaille au-dedans de vous, la flamme travaille, frère. Ça dépend de ce que vous désirez, ce qu'on vous attendait, qu'est-ce qu que vous voulez, les jours de la pente compte. C'était pas les émotions. Ces hommes-là, on n'avait pas vu Pierre qui euh, était à tambourin, qui dansait, en fait, l'atmosphère change. On dit, mais il faut qu'on crée l'atmosphère. Non Non Alléluia. Gloire à Dieu Alléluia. Il s'est simplement tenu debout. Okay. Il dit, ces hommes ne sont pas ivres. Ça, c'est l'accomplissement des saintes. C'est écrit -tu. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia Il n'a parlé que de la parole de Dieu, Alléluia. mais la parole travaille, monsieur Alléluia. Alléluia. Ils n'ont pas dit que ceux qui ressouvre les chants et les cantiques de tout leur cœur. Non! Ce qui ressouvre sa parole. Oui, oui, oui, oui. Ils ont été touchés. Alléluia! Oh, homme frère! Alléluia! Que ferons-nous? Nous avons entendu. Nous avons vu que c'est la vérité. Ça a touché là. La Bible dit que leur cœur est vivement touché. Et les tiens. Il n'aura pas fallu 15 ans, 20 ans. Le même jour, mon frère. Le même jour, ma soeur. Ils n'ont pas dit Allons d'abord poser la question. Et si c'est un autre prêtre à gauche, ça peut savoir. Non, non, non, non. Ce n'est pas la question du prêtre. Ce n'est pas la question des Non. C'est la question entre toi et Dieu. Amen. Bien sûr. Ils sont qui aimaient. oh, homme, frère, ne pas dit, attends, attends, attends, attends, attends. Eh, prêtre, qu'est-ce que tu penses toi, ici? Messie? Parce que vous nous avez dit qu'il est ceci, il dit, mais... Non, non, non, non. Sur place. Toi-même, tu entends. Parce que... C'est ce qui... Nous, ce qui est important pour nous, c'est ce que Dieu nous dit. Amen. Je que les premiers entendent ils reconnaissent effectivement. Et, et, et là, on nous dit que leur cœur fit toucher. touché. Il dit, oh homme, oh, frère, qui, qui ferons nous Je prie Dieu, j'implore la grâce du Seigneur. Nous ne devons pas être là comme simplement des gens présents quelque part pour, euh, vous savez, pour, pour un peu apaiser leur conscience. Que j'ai quand même été à l'église. C'est quand même été, j'étais présent quand même ce jour-là. Ça ne va pas vous aider. Ce qui va vous aider, c'est que vous comprenez quel est le but. Qu'est-ce que vous cherchez Qu'est-ce que vous désirez, effectivement Vous êtes toujours là, vous êtes toujours en vie. On, On doit vous supplier. Et Qu'on fasse une remarque à un frère, il monte comme si c'était un, un, un ballon qu'on a eu à pouvoir gonfler, effectivement. Et il se prend des aisances. De toute façon, ben moi je sais, En plus de cela, comme il y a de, beaucoup de garages partout, si quelqu'un veut aller se parquer, il peut se parquer n'importe quel endroit, c'est-à-dire que n'importe quel coin, aujourd'hui on sait fabriquer des, des bois, des pupitres, et s'acheter des matériels, des micros, et même quand on diffuse sur Internet n'importe quoi, pourvu qu'on a quand même parlé. Comme j'entendais, j'ai quand même envoyé une vidéo, là un prédicateur, toujours, avec, euh, bah, <rire> avec on va dire qu'il est toujours comme ça, je ne suis pas toujours comme ça. Il a fait bon. La photo des en fait, ici, la photo de, eh, comment on appelle ici, Christophe Hoffman ici, gauche et à droite. Il a fait bon. Bref. Et ça, c'est d'abord l'idolatrice. Il oui, ne faut pas avoir peur, c'est 100% vrai. 60%, oui, c'est peut-être le lieu où on soit Dieu. Bref, ils vont toujours dire. enfin, vous savez ce qu'ils disaient? J'ai attendu. Alléluia! Alléluia! Je vais des millionnaires ici! Je vais des millionnaires ici! Que Dieu me donne des millionnaires! Ici. Je cherche des millionnaires pour que quand la facture revient, les millionnaires s'aiment et puissent payer. Donnez-moi 4-5 millionnaires ici. Ah, Tu les vois debout là. Alléluia. Donnez-moi un conseil. Oui, on peut vous les donner, vous entendez. Et j'ai dit, c'est ça, c'est la prédication Que Dieu. Non, non, je vais demander au technicien, Le docteur va t il vous donner les mots. Je vais vous donner, Pour que vous puissiez entendre. Oui, je l'ai reçu, moi. Parce que je ne veux pas me tenir ici pour dire des choses que je suis quand même quelqu'un que j'ai entendu. Ce sont les gens que vous appréciez là. Je veux des millionnaires. Je, vais ça. je dis, mais Dieu t'a envoyé, toi pour aller lui chercher des millionnaires. Maintenant, vous me dites, ah, frère, mais c'est ce que vous entendez. C'est ça qui vous disent, oh, le prophète a dit, le prophète dit, voilà, et puis, il, quelques temps après, il a cherché des millions, parce qu'il a besoin de bâtir, je ne sais pas moi quoi, des grandes cathédrales. tu ne nous a pas demandé de bâtir des cathédrales, hein. Oui, qu qu'est-ce qu que vous donnez aux gens tellement... Je ne sais pas, mais j'ai dit, dit, Seigneur, les gens sont arrivés à un stade, je ne sais pas si c ils comprennent, mais ils s'étaient là, avec beaucoup d'énergie. Des millionnaires, je veux les, les gens qui doivent avoir, je ne sais pas moi quoi. Mais non, nous, nous, on cherche au passe Nous voulons que les gens soient d'abord sauvés. Si le, tu veux qu'ils soient millionnaires, ils vont devenir des orgueilleux. Amen. <rire> ben oui. Mais qu'ils soient d'abord changés. S'il est changé, qu'il a Christ en lui, il peut devenir millionnaire, il ne va pas avoir les millions. Donc il ne faut pas faut les faire l'inverse. Oui, il n'y a pas de problème. Vous êtes un millionnaire, ce n'est pas un problème. Parce qu'Abraham, il était riche. Il n'avait pas à les épaquets sur sa richesse. Mais si nous faisons l'inverse, regardez, si aujourd'hui, Dieu fait de vous que chacun de vous ici un million, un million, un million. Il n'y en aura pas beaucoup ici. Vous serez tellement occupés dans vos business. Un peu comme vous avez dit, je vais investir. Mais là, quand vous avez un million, vous voulez avoir trois millions. Vous avez trois, vous voulez avoir six. Vous avez six, vous avoir dix, effectivement. Je verrai les gens qui sont assis là-bas, dans leur tête, oui, le camion est parti. <rire> qui l'a rapporté quoi Mon chauffeur là, il n'a pas encore fait. il dit, « Alléluia !» Tu dis, mais la Bible, tu, il a dit « Alléluia sur rien. » Dans sa tête, c'est son camion qui l'a rapporté. Il m'a dit, « Mais frère, tu dis alléluia, allez, gloire à Dieu !» Mais tu dis gloire à Dieu, sur quoi c'est sérieux, frère. C est, c est... Je vous ai déjà raconté ça, non Je connais, je crois, ceux, ceux, ceux qui sont ici ils connaissent, je ils crois que les frères, Marcel, tous cela, ma soeur, baby, c'est là. Nous étions là-bas, car avec les frères, je ne vais pas citer son nom, mais gens, est parti se reposer. Mais les frères, j'étais là. J'étais les frères ont prêché, la parole était à portée, les frères étaient... Et puis, on t'a... Alléluia <rire> Je regardé, j'ai dit, eh, alléluia, sur base de quoi <rire> Tu as fait un cauchemar, ou tu as fait une vision parce que je n'ai pas dit quelque chose ici qui a rapport avec Alléluia. Est-ce que vous comprenez Ce sont des choses vécues. Ce n'est pas des choses qu'on raconte comme ça parce que vous avez fait une vision. Non, des choses vécues. Il est bien assis là. C'est pourquoi Dieu est tellement bon. Et, et j'aime les seigneurs. Vous l'aimez aussi, non Amen. Ah oui, Salomon est là prier. En disant, Seigneur mon Dieu, ne me prive pas pour que tu me. Je... Alléluia. Ne me donne pas non plus trop. Donne-moi les justes pour m'accrocher à toi. Alléluia. Hey, nous ne cherchons pas des millions. La survie seulement, mais que Jésus soit grand. Que Dieu te bénisse. Voilà ce que nous avons besoin, frère. D'abord, le salut de notre âme. Parce que la recherche de l'argent, c'est la racine de tout le monde. Tu ne dors plus, tu ne dors plus. Problème, aujourd'hui, problème. Là, vous êtes dans le dit frère Seigneur, je pas. Mais en faites, soyez heureux. Amen. Soyez heureux. Il y a des ceux que le peu que tu peux payer les factures. Gloire à Dieu. C'est tu. d'abord, on dit que les épreuves sont plus précieuses pour nous que l'or férissable. Et puis, nous avons plus que l'or. Les, les diamants. Vous vous souvenez? Nous avons plus que cela. C'est que les diamants, même l'or ne même pas, ne peut pas entrer en valeur avec ça. Et c'est quoi, mon frère? C'est cela. La topage n'a même pas d'équivalent pour ça. L'or, rien du tout pour ça. Elle a plus de valeur que tout, monsieur. Alors c'est ce que je vais posséder. là C'est ça la chose là. On pose la question effectivement à l'abîme. Abîme, et Moi je ne sais pas où ça se trouve. J'ai seulement entendu parler. Mais cette richesse -là, elle est où, effectivement, elle dit, je n'en sais rien, mais Dieu en connaît le chemin. Amen. Alléluia. Quand il traça. Vous vous souvenez Job 28. Parce qu'on peut se poser la question. <rire> Juste là que nous lisons. dans les livres de Jean. La richesse que vous avez, ce que vous ne vous rendez pas compte, mon frère et ma soeur, et on court après des choses inutiles. On se fait souffrir pour rien. On... frère, c'est pour ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous prépare. Parce que bon, ils ont des menaces. Ce qui est menace, c'est que bon, on va leur. Parce qu'ils disent que leur faiblesse, c'est les biens qu'ils ont. Mais Dieu nous travaille pour que nous puissions avoir nos cœurs dans les biens. Ah, parce que c'est sûr, certains, ils doivent t'obliger, tu dois croire à ça, tu abandonnes ça, parce que sinon, nous, on vient, on voit des, des huissiers pour prendre. Nous dirons, comme Job a dit, je suis venu nu. Ah oui, sans meubles, sans immeubles, sans un compte en banque. Je suis venu comme ça. Et quand je vais partir, je partirai sans meubles, sans immeubles. Mais je ne pars à plus le plus grand avec qui je pars avec ces Mais celui qui posait toutes choses. J'étais venu vide. Oh. Gloire à Dieu. Allez. Les gens ont toujours ramassé des meubles la bouche à gauche, à droite, des immeubles. Ils disent maintenant, je possède. Nous, nous sommes toujours vides. Mais moi, quand je pars, je ne peux pas partir vide, monsieur. Oh. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que je les J'ai trouvé en Jésus. Aïe ah, frère. Okay, okay, okay, okay. Alléluia. Amen. Vous savez, avec votre employeur, il vous donne un contrat de durée, mais après il peut couper les durées. Mais avec Jésus. Mon frère et ma soeur, Amen. mon contrat c'est pour l'éternité. Donc avec lui, je ne manquerai pas de travail. Non, monsieur, je suis toujours travailleur de lui. Et mon patron me payera toujours. Amen. Alléluia. Il me dit :« Ne t'inquiète de rien. » Voici, voici donc les boss que je veux. Amen. Amen. Il est le patron de patron. Amen. Amen. Amen. Amen. Si je suis engagé chez lui, je suis l'angélusier. Ah, que c'est merveilleux, frère. Alors, Job 28. Nous surveillons le temps. Oh, Job 28. Que Dieu soit béni. Que Dieu te bénisse, mon béni. Vous voulez qu'on commence depuis le début, non? Ah, que Dieu soit béni. Que c'est bon d'être avec le Seigneur. Non? Il y a de l'argent. Il y a pour l'argent une mine dont on le fait sortir. Et pour l'or, un lieu d'où on l'extrait pour la finir. Le faire se tire de la poussière. Et la pierre se s'effondre pour produire les reins. L'homme fait cesser les ténèbres, il explore effectivement jusque dans les endroits les plus profonds, les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Il creuse un puits loin des lieux habités. ses pieds ne lui font, ne sont plus en aide. Et il, il est suspendu, balancé loin des humains, la terre d'où sort le pain et bouleversée dans ses entrailles comme par le feu. Ces pierres contiennent donc du saphir et l'on y trouve de la poudre d'or. L'oiseau de proie n'en connaît pas les sentiers. L'œil du vautour de la point aperçu. N'est-ce pas? Parce qu'on creuse dans le fond, non? Le plus fier animal de point foulé. Le lion n'y a jamais passé. L'homme porte sa main sur le roc. Il renverse les montagnes depuis la racine. Il ouvre des tranchées dans le rocher. Ça, le lion ne peut pas faire. Son œil contemple ce qu'il y a de plus de précieux. Il arrête l'écoulement des eaux. Et il produit effectivement la lumière, ce qui est caché. Mais. Ah, nous aimons Dieu, frère. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle okay, okay. Où est donc la demeure de l'intelligence L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. Parce qu'il de dans la terre, l'homme allait créer. <rire> Alors dit, l'abîme dit, elle n'est point à moi. Et la mère dit, elle n'est point avec moi. C'est que ça de la valeur, monsieur <rire> Ni l'abîme, ni la mer. Écoutez bien, il dit, écoutez, « Elle ne se donne pas contre de l'eau pure. » Donc tu peux en avoir des quantités, même toute une maison entière remplie de l'eau. Il dit, ça n'a pas de valeur. Il dit, « Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. » Alors tu peux avoir des milliards et des milliards et des milliards. Il nous dit encore, « et ne se pèse pas contre l'or ni contre les précieux onyx, ni contre les saphirs, et ne peut se comparer à l'or ni au verre, et ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et les cristals ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que le père. La topace d'Éthiopie n'est point son égal, et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. Tout ce qu'on a cité là, c'est la richesse, non Nous vivons pour ça, on se bat pour ça. Avec le... Oui, parce que les topazes, on cherche tout ça, on a besoin de l'argent. Quelqu'un qui était simple aujourd'hui, tu lui donnes par exemple un million, et tu le vois, il devient, mais sa démarche change. Et j'ai les gars, j'ai dit, ah, je, je, je, oui, et a dit, ah. Parce qu'ils ont ça, ils s'achètent des, des jets privés. Nous étions tous ensemble dans le bus. Alors, on s'est précipité un peu pour avoir une place. par exemple Ici, chez nous, en Europe, ici, on est un peu trop hypocrite. Et vous allez voir, en Afrique, nous, on show de Bayaya. Les bus viennent. Et ici, tu les vois là, ils regardent. Mais quand on voit, on sait bien qu'il y a pas beaucoup de monde. Mais en fait, il veut fuir, mais il ne veulent pas te montrer qu'ils fuit. Il va aller chercher une place. Mais vous voyez, je vais vous montrer une chose. Pour que vous puissiez voir que la nature de l'homme revient toujours de l'homme. Quand on a eu à pouvoir nous parler de confinement, papier des toilettes. Et oui, tout le monde, s'est pas parce qu'il n'y avait presque plus. Les gens se sont battus. Pour le papier des toilettes. Je dis, oh, madame, papier des toilettes. J'ai dis, oh, ça on voit ça en Afrique, par exemple, pour quelque chose. Mais ici, la nature s'est révélée. On ne sait plus prendre des déserts. Non, c'est mon papier. Non, là, tu dis, laisse mon papier tranquille. On a vu ça à la télévision. Il y aura beau se retenir pour avoir des manières, mais le côté sauvage va sortir. Ce n'est pas l'éducation qu'on va donner. mais C'est Dieu qui change la nature de quelqu'un. Bien sûr. Bien sûr. Il ne faut pas dire que ce n'est pas vrai, c'est à la télévision. Hein. On s'est battu. mon papier est toilette. Bien... Mais si on a fait ça il avec le papier avec les potes de concert, c'est la même chose. Bah, bref. Alors il dit. Verset donc 19, il dit, la topaz d'Ethiopie n'est point son égale. Et là, on n'entre pas en balance avec elle. Verset 20. D'où vient donc ah, ?» ah. Parce que l'abîme dit. Je ne connais point. Et puis, et puis elle n'est point à moi. Et la mère dit, elle n'est point avec moi. Où est-ce que je vais trouver Et puis, on me dit que ça a plus de valeur que toutes les pierres précieuses qu'on peut trouver sur la terre, effectivement. Alors, on me dit, mais d'où vient donc la sagesse Et où est donc la demeure de l'intelligence Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Alléluia Ah oui <rire> Et, et puis on nous dit, il est caché aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. Mais oh, c'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui, lui, lui qui en connaît la demeure. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux. Ce qui vous dit que tout cet or là que vous cherchez, tout cet argent que vous cherchez, Dieu a vu tout ça. Il sait effectivement. Alors il dit, mais ce que moi j'ai ne même pas peut-être comparé à toutes ces choses-là, ça n'a plus de valeur que cela. J'espère que vous comprenez, frère. J'espère que vous entendez. C'est tout cœur. Et puis il dit, il dit, et il aperçoit tout sous les cieux, verset 24, quand il régla le poids du vent. <rire> ah, Dis-moi, <rire> le vent pèse combien. Alléluia, Alléluia. Le vent pèse combien Mais il dit, mais quand il est là le poids du vent. Donc lui il sait quel est le poids du vent, que le, le vent ne peut même pas dépasser pour qu'il reste vent. Vous vous, vous, vous vous dites, les, les scientifiques... De vie. Non, il y a un plus grand que les scientifiques. Hein? C'est pas pour dire, mais c'est la vérité. ils devient le scientifique de quoi Des étoiles. Mais qui a créé les étoiles Qui a placé... Parce qu'ils étudient... Ça, s'est placé par la mais C'est Dieu qui l'a placé. Frère, c'est ça. Vous savez, je vous l'ai dit ici, c'était simplement pour vous témoigner quelque chose, pour vous prenez la, la grandeur de Dieu. Vous connaissez, nous avons étudié. Vous avez étudié, et vous étudiez encore aujourd'hui aussi, mais la philosophie, nous connaissons. Je ne suis pas un philosophe. Hein. Mais tous nos hommes là des philosophes. Parce qu'ils se de la pratique, nous sommes des. ces gens qui croient que ce sont des, des imbéciles. Nous ne sommes pas des imbéciles. Mais gloire à Dieu, nous sommes quand même des simples d'esprit. Nous, nous les sommes simples d'esprit. Nous ne voulons pas monter dans ces hauteurs inutiles. Si c'est vraiment. Oui, parce que c'est du vent pour rien du tout. Oui, tu sais, c'est vrai. Oui, il faut aller dans les étoiles pour à savoir comment le monde a été créé. Moi, je ne perds pas mon temps, je n'ai même pas un centime. Non, même avec rien du tout. Puisque la Bible, je le reçois gratuitement. Arrête Arrête je n'ai pas à monter là-bas pour aller faire les, et mesurer et prendre les échantillons de la lune, et sable de la lune, pour calculer, pour savoir, J'ai pas de temps. Pourquoi aller plus loin alors que tu la réponses ici Oh, la science et la science. Eh, vous voulez qu'on ait d'où le monde vient Ah voici. Il faut, faut qu'un monsieur van den Bucken qui puisse monter pour me dire qu'après avoir mesuré la poussière, je crois que la terre. Oh monsieur, j'ai besoin de l'auteur, pas de Van Den Buken. C'est lui qui a créé, capable de parler. Alors, dis-moi. Alléluia. Il a dit, j'ai une bouche, je parle. Interroge-moi, c'est un sourire. Il a dit Alors, d'où vient la terre Moïse vient. Prends l'écrit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous avons la réponse. Oui. Bien sûr. Bien sûr. Je n'ai pas besoin des grandes bibliothèques, des, des sciences A, des sciences B, des sciences C. Non. J'ai la plus grande des sciences. La réponse à toutes les questions, elle est là. Gloire à Dieu D'où vient la pluie La réponse est là D'où vient les soleil? La réponse est là Les étoiles, la réponse est là Gloire au Seigneur Frères et sœurs, voici la richesse aussi que nous avons. <rire> que le monde ne peut pas avoir. Il a caché ces choses aux sages aux intelligents. Il a donné enfants bien sûr et oui et, et nous, il, il nous montre qu'il est le maître de tout effectivement qu'il conduit chaque chose c'est pour ça que nous lui avons du respect quand on se tient devant lui il est il, il est le roi des rois parce que devant un roi vous tremblez mais devant le roi des rois Quelle attitude que moi je ne peux pas avoir. C'est encore le respect profond. Surtout que quand nous avons la grâce de pouvoir nous rassembler pour nous parler, c'est quand même un respect profond, une reconnaissance profonde. Frères et soeurs, comment ne pas aimer être un fils de Dieu Comment ne pas aimer être une fille de Dieu C'est pour ça que c'est la chose la plus importante qu'on doit privilégier dans notre vie devenir et être un fils de Dieu et une fille de Dieu c'est le plus grand bonheur que nous avons Amen. quand nous comprenons cela alors nous arrivons à pouvoir réaliser pourquoi il a prié qu'il soit un comme toi et moi nous sommes un vous, vous vous souvenez comme l'Écriture te l'a dit il, il, il a tressailli de joie quand il a pu voir ce que c'est qu'effectivement que recevoir et avoir la grâce aux yeux de Dieu en fait il disait tes loups Seigneur du ciel et de la terre de ce que toi tu l'as voulu ainsi quand toi et moi nous arrivons à pouvoir réaliser la valeur d'être un fils de Dieu. Vous me direz, frère, nous n'avons pas encore réalisé. La valeur d'être un fils de Dieu et une fille de Dieu. Mon frère et ma soeur, chaque chose qui concerne Dieu sera toujours l'objet de votre, de votre amour, de votre reconnaissance. Ici, vous n'en avez pas encore. Parce qu'on sent parce ce que vous êtes, comment vous vous tenez, comment vous êtes effectivement... Vous savez, la nature de Dieu dans une personne, vous pouvez la sentir. Mm. C'est Ce, sûr et certain en fait. Maintenant, je vais continuer ici, il termine par de Job. Vous pouvez comprendre maintenant dans Galate, quand, je crois que c'est Galate quelque part, où Paul, l'apôtre Paul, il dit, mais je souffre des douleurs, de l'enfantement. Douleur, Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'était au Galate, au Galate, des d'essence Vous avez commencé par l'Esprit et vous voulez maintenant terminer. Oui, chapitre 3, terminer par la chair. Vous, aux yeux de qui, Christ notre Seigneur a été peint comme crucifié. C'est écrit parce que quelque part il, il parlait effectivement je crois que c'était aux philippiens quelque chose, il, dit, mais, on, je pense, là, il dit mais nous nous sommes donnés vraiment à vous comme un père et nous vous avons chéri avec qui? Avec un amour parce que jusqu'à ce que nous nous donnions nous mêmes parce que ce qu'il voulait faire comprendre c'est qu'il qu faut que vous arriviez à pouvoir comprendre, réaliser l'importance de cette grâce que Dieu a manifestée à votre endroit, comme Jean l'a dit, voyez, voyez quel amour, quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et puis il dit, et nous le sommes. Ah, que Dieu nous aide. frères nous, soeurs, nous avons quelque chose. Vous savez, il est important, j'ai dit, bon, dit il, il est normal. Que les gens vous insultent, vous critiquent, parlent du mal de vous. Oui. Parce que s'ils ne parlent pas du mal de vous, vous ne serez pas fils et filles de Dieu. Donc, ne voulez jamais à quelqu'un qui parle du mal de toi. Glorifie simplement le Seigneur. de ce que c'est aussi une grâce pour toi. Non seulement de croire en lui. C'est écrit, hein? Mais aussi de souffrir pour lui et de porter l'opprobre de Christ. Parce que si vous êtes outragé parce que vous êtes un fils de Dieu, cela veut dire que l'esprit de Christ est... Oui, bien sûr. C'est pour ça que il toujours toujours y à pouvoir... Nous, nous lisons dans Jean chapitre 28. Si je ne termine pas mon grand on peut me rappeler. Je, je vais relire pour que je termine avec. Ne vous n'oubliez jamais, frères et sœurs. Hum. C'est merveilleux de voir la manière dont Dieu regarde les choses. Je vais vous lire cette écriture tout à l'heure. D'abord, le Seigneur, le Saint-Écriture, nous fait savoir d'une chose merveilleuse. Il dit, écoutez bien, il dit ceci. Homme des douleurs, habitué à la souffrance. Et puis Job, plus loin, dit « L'homme est né pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. » Vous n'avez jamais eu une étincelle sans qu'il puisse voler C'est parce qu'il est étincelle, c'est pour ça qu'il vole. Est-ce que vous comprenez En fait, on nous dit de lui « Homme des douleurs, habitué à la souffrance. » Alors comment toi, tu peux arriver à pouvoir vouloir dire qu'en tout cas, je ne veux pas des épreuves, je ne veux pas... Mais c'est ce que Dieu t'a choisi. Dieu t'a aimé. Ah oui, que les épreuves, tu es censé pouvoir les avoir. C'est pour ça, frères et sœurs, ne murmurez pas quand vous passez par les épreuves. Ne cherchez pas les petits chemins. Est-ce que vous comprenez Restez simplement dans la position que Dieu vous a donnée. S'il a permis une expérience ou une épreuve aussi grande qu'elle peut être l'épreuve, ce qui veut dire que Dieu a déjà aussi pourvu pour toi. Pourquoi avoir les épreuves dures pour nous Mais c'est notre faute. Quand elle est là, vous cherchez vous-même les voies par lesquelles vous devez sortir. Vous commencez. En fait, vous êtes en train de pouvoir d'abord ouvrir les, les trous partout, effectivement, et les L'ennemi, maintenant, commence à pouvoir. Bien sûr. Bien sûr. Quand, quand tu demeures simplement et que la chose arrive, tu dois toujours savoir une chose aussi vraie que Dieu est mon Dieu. Cette épreuve dans laquelle je passe, je suis sûr et certain qu'il m'en fera sortir vous savez euh, je relis Job vous savez frère et soeur Dieu est tellement sage quand vous grandissez puisqu'il vous connaît, quand vous grandissez il ne pourra pas vous donner les épreuves que moi je passe par exemple il va vous donner une petite épreuve à la taille de votre niveau il, il, il, il est sage monsieur et à cette épreuve là il est tenté d'être préparé parce que quand tu vas sortir de cette épreuve là Quand la deuxième va venir Un peu plus grand Tu te souviendras de la première Que dans la première il m'a fait sortir Dans la deuxième maintenant Il me fera sortir Dans la troisième il augmente dit Dans la première il m'a fait sortir Dans la deuxième il m'a fait sortir Dans la troisième il me fera sortir Ta foi est en train d'être fortifiée tu es devenu tu es un combattant. Amen. Un guerrier qui fait qu'un jour, quand Goulia se mettra devant toi. Alléluia. Comme David. Quand j'étais en train de perdre les, les troupeaux de mon père. C'est là que Dieu a commencé à l'instruire. Petit, petit, petit, petit, petit, petit, jusqu'à l'ours. Donc tu combattu les lions. J'ai combattu l'ours. Et toi, Goliath, ta tête à toi. Oui, amen, vous amen, vous amen, tenez les mains avec l'autorité. Parce que tu es sûr que j'ai déjà passé amen, les expériences. Amen, Alléluia. Amen, Notre Dieu est bon, amen, mon frère. Amen, amen, Il forme des hommes faits. Des amen, femmes en caractère. Amen, amen, qui savent. Ah oui. Celle-là, vous l'insultez, reste toujours la même. Amen, amen, vous la poussez, elle reste toujours debout. Pourquoi Parce que les vents l'ont tellement secoué. Sécoué, secoué. Et il s'enracine. Et il s'enracine effectivement. Et il devient ferme, monsieur. Le preuve est plus précieuse. Que l'or périssable. Terminons par Job. Alors il dit ici. D'où vient donc la sagesse où la demeure de l'intelligence, elle est cachée aux yeux de tout vivant, elle est cachée aux yeux du ciel, le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui sait le chemin, celui qui en connaît la demeure. Quand il voit jusqu'au sémité de la terre, il aperçoit tout sous le ciel. Quand il régla le poids du vent, quand il fixa la mesure du zoo, quand il donna des lois à la pluie, et qui traça la roue de l'éclair et du tonnerre, Alléluia Alors, il vit la sagesse, et il a manifesté, et il en posa les fondements, et l'a mis donc à l'épreuve. Puis il dit à l'homme Pas aux oiseaux, hein? pas aux animaux. Hein? Il dit à l'homme Il vit la richesse. Oui, c'est cela, dit Mais puis il dit à l'homme Écoutez bien, voici donc, il dit Mais voici donc, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. C'est l'un du mal. C'est l'intelligence Alléluia Gloire à Dieu Voilà ta richesse mon frère et ma soeur Voilà ta force mon frère et ma soeur Oui la richesse donne un conseil Oui il dit par moi La sagesse dit par moi les rois règnent Bien sûr Lève-nous nous allons prier Sois loué Seigneur Dans les lieux Très hauts l'adoration. Tu, tu, tu, tu as. I done